Oui hey ça Donc c'est bon, le temps de trouver là. Vous pouvez ajouter trois invités à votre diffusion. Yeah, Natasha. Mais comment je fais pour savoir que je suis en direct? Pourquoi je sache que c'est les commentaires qu'on me fait dit que je suis en direct. Il y a une personne qui est là. Ok, d'accord. On va se disposer pour la prière. Ok. On va se disposer pour la prière, les filles. On va commencer par un son de louange. Erika. Oh, Est-ce est que vous pouvez vous disposer pour commencer à battre les mains, s'il vous plaît? Mon papa à moi, il est le roi des rois. Mon papa à moi, il est le roi des rois.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 es le roi des roies, Il est le roi des rois. Roi roi Je, de hey! roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut en Jésus mon roi. Je veux me rejouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les yeux élevés. L'éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des boucheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur des lieux élevés. L'éternel est ma force. Bolingo, bolingo, bolingo, bolingo, bolingo, bolingo. Je crois que ça a repris. Allons-y. Mascia et Bolingo, Mascia et Bolingo, Mascia et Bolingo, Bolingo, Bolingo, Bolingo, Nanga et Bolingo, Bolingo, Mascia et Bolingo, Bolingo. Bolingo naga, Masia e bolingo, bon Masia e bolingo, Masia e bolingo, bolingo, bolingo, bolingo naga, bolingo Masia e Dieu de Jacobo. Oh, boningo. Boningo. Bolingo, Masia et Bolingo, Nanga. Nous sommes à la prière aujourd'hui avec le groupe d'atmosphère d'adoration. Nous avons une heure de prière. Nous allons nous disposer pour adorer le Seigneur aujourd'hui. Nous allons lui dire merci. Merci parce qu'il a été avec nous toute cette semaine. Merci parce que grâce à lui, nous sommes en bonne santé. Il nous a permis d'être aujourd'hui, d'avoir trouvé le jour de dimanche. Nous allons lui dire merci parce qu'il y a eu des malades, il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de problèmes. Nous allons lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant cette semaine. Prions. Merci, Merci Seigneur Jésus Christ de Nazareth parce que tu es avec nous Merci, Merci parce que, que tu nous as gardés. Merci, Merci Seigneur Jésus parce que, te te parce te la que tu es là Merci parce que Seigneur Jésus Christ de Nazareth tu prends soin de nous nous te voulons t'élever nous voulons ton grand vie nous voulons cet esprit de Dieu te bénir Jésus pour tout ce que tu fais dans nos vies tu prends soin de nous Merci parce que Père je vous tu nous permets, Seigneur mon Dieu, nous nous de nous, nous, nous, nous réunir, Seigneur, Seigneur. Nous, nous, nous, oui. nous sommes rentés, tu as veillé sur nous, Père et des amis. Oh Dieu tout puissant, nous voulons que tu mercies. Nous voulons que tu merci parce que tu es avec nous, Seigneur. Merci parce que tu es merci pour tous Merci Père éternel, parce que tu es là. Parce que tu vas se répéter. Merci, tu Suna yo lago ayo nyo mu su nayo pacanie u yeglo lago ayo ayo lago. Ya mo ayo ah ma kangrie uye glow asigo la go ayo ayo la go ayo ayo la go ayo nous disons merci à Seigneur, merci Seigneur Jésus, merci pour la semaine, je bénis ton nom Seigneur Jésus, grâce à toi Seigneur nous avons pu atteindre cette semaine, je te dis merci, nous allons demander pardon au Seigneur nous allons demander pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Nous allons lui demander pardon parce que nous sommes des êtres pécheurs. Nous allons lui demander pardon pour tout ce qu'on a pu faire. Nous lui demandons pardon du fond de notre cœur. Nous allons dire à Dieu de ne pas regarder l'état de nos cœurs. Nous allons lui dire de ne pas s'occuper des personnes que nous sommes. Mais faut qu'il faut qu'ils se souviennent que nous sommes des enfants qui sommes à la recherche de, de sa personne. Nous sommes à la recherche de ce qui est bon. Que le Seigneur nous guide. Demandons-lui pardon. Ô oh Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, je te demande pardon. Merci, Seigneur Jésus. Pardon pour tous nos péchés. Pardon pour toutes nos fautes. Pardon pour tous les péchés que j'ai pu commettre en, ce, en cette semaine, Seigneur. Seigneur, je suis une pécheresse, je le sais Je suis devant ta face Je m'incline devant ta face, Seigneur Pour te demander pardon en ce soir Pour te demander pardon pour tout Pardon, Papa Pardon, Seigneur Jésus Pardon, mon Dieu Pardon pour mes péchés, Seigneur. Je suis devant toi, Seigneur, pour me repentir de toutes les fautes que j'ai commises par action. Oh oui, Seigneur Jésus, pardon mon Dieu, pardon mon sauveur, pardon mon papa, pardon Seigneur Jésus. Éloigne de moi tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Papa. Éloigne de moi tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur Jésus. Je te demande, Seigneur, pardon. Oui, papa, je me plonge dans ton sang. Afin de me débarrasser de toutes ces souillures, Seigneur Jésus. Je me plonge dans ton sang, Seigneur Jésus. Afin de me libérer de toutes mes fautes, Seigneur Jésus. Seigneur, change mon, mon cœur. Donne-moi un cœur doux à ta face. Seigneur, change ce cœur de pierre, Seigneur Jésus. Seigneur, enlève la colère de mon cœur. Seigneur, enlève la colère de mon cœur. Je te demande pardon, Papa. Pardonne-moi, mon Seigneur. Pardonne-moi, mon Jésus. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardon mon Dieu. Oh je te demande pardon Seigneur Jésus. Pardon Papa. Pardon mon Dieu. Oh béni soit tu Père éternel tout puissant. Oh, puissant. Merci Seigneur Jésus. Oh béni soit tu Père éternel tout puissant. Merci Seigneur Jésus. Oh, béni Père, eternal, je bénis ton nom. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Père éternel tout puissant. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Oh béni soit tu Père éternel tout puissant. Merci mon Dieu, merci Seigneur. Mon Seigneur, aucun grand pour toi qui nous offre, Seigneur de péchés, qui nous sont péchés, lave-nous. Mon Seigneur Dieu, invocation de l'esprit Nous allons invoquer le sang, le sang du Christ, ce sang-là même qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous, pour que ce sang-là nous lave, pour que ce sang-là nous débarrasse de toute souillure, que ce sang-là nous permette d'être des personnes nouvelles, prions. Que, seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, permet de gloire, Qu que ton sang, Seigneur, coule, Seigneur, afin que par ton sang nous soyons débarrassés de, de, oh de nos péchés. Oh Jésus-Christ na de Nazareth, nous abandonnons en Seigneur. Je prie que ton sang que tu as donné sur la croix, Seigneur, que ce sang continue de parler pour nos vies, Seigneur. Que ton sang continue de nous laver, Jésus. Que ton sang continue de nous purifier. Que ton sang continue, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de nous débarrasser de tous nos péchés. Lave-nous, Père Éternel des Amis, lave-nous de nos fautes, Seigneur, lave-nous de nos péchés, Seigneur, et délivre-nous. Père Éternel, nous prions que ton sang, roi de gloire, vienne maintenant nous purifier. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que par le sacrifice que tu as accompli, Seigneur, à la croix, que tu nous justifies, Père éternel, afin que nous soyons libres. Nous prions, Père éternel, que tu sois celui-là même qui veille, Seigneur, sur nous. Que tu sois celui-là même, Seigneur, qui soit notre pourvoyeur. Que tu sois celui-là même qui se tient, Seigneur, pour nos vies. Nous prions, roi de gloire, nous implorons, Seigneur ton Saint. Nous implorons, Seigneur, ton sang, Père éternel. Nous implorons, Seigneur, ton sang. Nous implorons, Seigneur, ton sang. Je sois à moi le gloire, nous venons devant toi, Seigneur, devant ta face, Seigneur. Nous clamez, Seigneur, je suis ton sang. sur la croix, son, son sang corps, forte, formes, les fort, couler couler que a coulé, coulé. Pour nos péchés. Que ton sang, Seigneur, pas plus fort que nos problèmes. Que ton couler, couler, soul, couler couler, Sois oui là. Que ton sang sur la problème, que ce soit nous que ton sang mette nos vies. Nous coulée, que ton sang coule sur pour nos vie. sang est versé Versé Que sur la Que Que Que Que Que Que verser bon, pour pas tu est nos péchés, son sang, a jailli, jailli. je <Columbus> Ça Ajay, pas beaucoup de chance que, oui. que sang faut que ce soit Père, que tu les localises. Ce soit ton sang, Seigneur, pas plus, soit, pour, vie. Merci pour de nos Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Son sang a coulé. Coulé. sur la croix. Merci Seigneur couler, Jésus. Sans sans sang couler, couler, couler, couler, sang sang Merci Seigneur, pas, nous savons que tu es là pour nous que, nos péchés. sang a coulé. Seigneur, ne pas dans Ce soir, par ton sang, Seigneur, mon Dieu, véritable de nos vies. Je rends sa sacrifice véritable de, de nos vies. Ô, non, merci, de vie. merci, merci mon, merci, mon Dieu. parce que nous sommes Merci par Seigneur Jésus. Merci Merci Nous, nous allons invoquer la présence de l'Esprit Saint parmi nous. Nous allons invoquer la présence de l'Esprit Saint devant nous parmi nous ce soir. Afin que le Seigneur, oh oui accepte nos prières reçois nos prières en ces cieux oh je bénis ton nom Seigneur Jésus je bénis ton nom ce soir mon Dieu je bénis ton, ton nom ce soir mon Dieu esprit saint descends maintenant te manifester parmi nous Alléluia! les Pryons.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 Esprit de Dieu, nous t'appelons ce soir. Esprit de Dieu, nous prions, Seigneur mon Dieu, que tu descendes, Seigneur, ce soir. La Bible déclare, Seigneur mon Dieu, dans ta parole, que là où Seigneur, là où est l'Esprit de Dieu, là où est la liberté, Seigneur mon Dieu, nous prions roi de gloire. Que tu sois là, Seigneur, que tu descends, Seigneur, Seigneur Père éternel. Que tu descends, Esprit de Dieu. Nous voulons, Seigneur, à ta voie. Nous voulons Seigneur pried pried à ta voix ce soir. Parce que je vous tr، oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, nous voulons te voir? Merci mon Dieu de nous Nous bénissons ton nom ce soir parce que tu es là. Oh béni sois tu Père Éternel Tout-Puissant. Béni sois tu Père Éternel Tout-Puissant. Merci Seigneur je pour ta gloire Merci pour tout. Oh oui Père de gloire je bénis ton nom. Que ton esprit maintenant vienne diriger ce moment. Oh que ton esprit vienne nous inonder en ce soir, que ton esprit saint vienne nous inonder en ce soir. Oh que ton esprit saint vienne remplir nos cœurs ce soir, que ton esprit saint touche tous ceux, oh oui, qui ont besoin de lui en ce soir. Tous les malades qui sont dans les hôpitaux ce soir sont touchés par la présence de ton esprit saint. Tous les malades qui sont couchés dans les hôpitaux ce soir sont touchés par la présence de ton esprit saint. Que les cœurs meurtris se lèvent en ce soir. Oh oui Seigneur Jésus, relève nos cœurs, relève nos cœurs chagrinés, relève nos cœurs chagrinés. Seigneur, épargne-nous de tout problème en ce soir. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que je sais que tu es le Dieu en qui nous avons foi. Je sais que tu es le Dieu qui fait. Je sais que quand on t'appelle, tu es là. Je sais que quand on t'appelle, tu es là. Alors Seigneur, par la présence de ton être saint, manifeste-toi dans nos cœurs, manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos maisons. Touche aujourd'hui, Seigneur, en ce soir, là-bas où ces personnes connectées sont. Seigneur, touche-les. Oh, essuie les larmes de ces personnes qui pleurent. Guéris les malades en ce soir. Ressuscite les personnes que tu pourrais ressusciter. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu en qui j'ai foi. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le Dieu précieux, tu es l'éternel des armées, tu es le lion de la tribu de Judas. Je bénis ton nom ce soir, je bénis ton nom ce soir, je bénis ton nom ce soir. Oh oui, Dieu de gloire éternel, de jamais, tu te manifestes, tu te manifestes en nous, tu te manifestes pour tes enfants, tu te manifestes pour tes enfants qui te passent ce soir, tu te manifestes dans la vie de tes enfants qui t'appellent ce soir. Oh béni soit tu Père éternel Tout-Puissant, merci mon Dieu, merci Papa Yahvé, merci mon Dieu, oh gloire à toi Père éternel Tout-Puissant, oh je bénis ton nom Seigneur Jésus, béni soit Seigneur Jésus, merci. Papa, eh, moi, eh, Papa, eh, soutiens moi, eh, Papa, ouais, moi, eh, moi, eh, Papa, eh, moi, I'm gonna À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha. Alpha et Omega À part toi Il n'y a point d'autre Dieu Tu es mon libérateur Tu oui. es l'unique À part toi Il n'y a point alpha omega omega parti toi à part, à part toi, toi il n'y a point d'autre dieu. dieu alpha alpha, alpha, alpha, alpha omega alpha, Point d'autre Dieu. Alpha, Alpha Omega, Omega, Omega. À part toi, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce soir nous allons adorer notre Seigneur, nous allons le lever, nous allons venir élever celui qui est digne, celui qui doit recevoir la gloire. Nous allons adorer aujourd'hui en esprit et en vérité, parce que la Bible nous dit qu'il est l'esprit et il est la vérité. C'est par lui seul que le nous puissions nous approcher du Père, alors ce soir nous allons l'adorer. Nous allons laisser tout ce qui nous a en cœur. Nous allons venir ce soir nous prosterner devant le don de celui qui est Elle veut déclarer que les anges ne servent de se prosterner. Elle veut déclarer que les anges reconnaissent sa sainteté. Mais nous nous reconnaissons plus que sa sainteté. Nous reconnaissons sa personne en lui-même. Alors ce soir nous allons l'adorer. Nous allons le glorifier parce qu'il est Dieu. Il mérite que nous et nous prosternons et que nous, nous, nous, nous, nous proclamons aujourd'hui son nom plus haut. même qui règne, celui, celui que les anges ne cessent d'adorer. La Bible déclare que lorsque les, les États-Unis se prosternent devant lui, ils enlèvent leur couronne. Parce qu'il est celui Jean, même qui est la royauté par dis, excellence. Il est le roi et le Père, celui qui a créé la royauté. Il est, de lui est de le roi, roi en lui-même. Alors les frères qui achètent leur couronne pouvoir adorer celui qui règne et qui assiste sur son trône. Alors ce soir, seulement, adorer ce roi-là, adorer ce Jésus. De Le roi qui nous a été donné, de la marche que nous reposons. Tu es dit de, de recevoir. Je, la gloire. Gloire. je dis, tu es dit. tu es dit. Nous voulons chanter. Je veux chanter. Tes louanges. Tes Je veux louer. Je veux louer. Dans ces noms. Dans ces noms. Agneau de Dieu. Je veux chanter. Tes louanges. Tes Jésus je vais louer son nom agneau de Dieu Jéhovah est son nom Jéhovah est son nom Jéhovah est son nom Jéhovah est son nom Jéhovah C'est le verre Que serait mon histoire Si on m'enlevait Jésus Où irais-je Ta présence Me fait du bien Et ton esprit Est là Seigneur, ta présence me fait du bien et ton esprit, ton esprit. Ce que le Père regarde, ce que le Père regarde C'est le fond de notre cœur Ce que le Père recherche, ce que le Père cherche, Ce sont des adorateurs, qu'il adore, qu'il adore qui le cherche, qui le cherche en esprit et en vérité. Ce que mon Père regarde, ce que mon Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que mon Père cherche, ce que Sont des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce que mon père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que papa regarde, ce que papa regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que papa recherche, ce que papa recherche, ce sont des adorateurs. Qu'il adore, qu'il adore. Le Seigneur recherche des personnes qui vont l'adorer En esprit et en vérité La Bible déclare qu'il recherche de vrais adorateurs Ce soir nous allons nous prosterner Et nous dire qu'il recherche de vrais adorateurs Nous allons l'adorer comme nous n'avons jamais Adoré auparavant Nous allons adorer le Seigneur comme nous l'avons jamais Adoré auparavant Ce soir nous allons dédier ce moment de prière Un moment de rencontre Ce soir c'est le moment de la rencontre Nous voulons rencontrer le Seigneur Nous voulons le rencontrer comme Moïse l'a rencontré le rencontrer ce soit nous voulons en en vérité nous voulons l'adorer en esprit en vérité nous voulons en esprit, esprit en, esprit, esprit, esprit. en vérité Adorer mon Seigneur, je veux adorer mon Père, comme personne n'a déjà adoré. Moi je veux l'adorer d'une manière spéciale. Qui se révèle à moi un demain de toute manière spéciale. Qui se révèle à moi par rapport à un problème, qui se révèle à moi par rapport à une situation bien de son Dieu. Se prosterner ce soir. Nous allons adorer Yahweh. Adorer celui qui règne, celui qui acquiert sur son trône. Plamaché qui les le Prosterner. Ah Jo nous allons chanter ensemble Comme nous avons l'habitude de me chanter. Nous allons nous chanter d'une manière particulière parce que nous disons que prosterner, notre cœur veut adorer ce soir Yahweh. Notre cœur veut adorer ce soir Yahweh. Nous allons nous, nous se révéler à nous ce soir. Nous allons crier à lui Yahweh parce qu'il est celui-là même qui pouvoir à nos besoins. Nous allons crier, nous prosterner, adorons celui qui règne, adorons celui qui pouvoir nos besoins, celui qui se réveille, celui qui nous donne la paix. Il y a Jéhovah Chama, celui qui nous donne la justice. Jéhovah Chiké nous, que qui se réveille à nous ce soir. Parce qu'il y a celui qui règne, celui qui est Yahweh de nos vies. Nous l'adorons ce soir. Celui qui est Yahweh de nos vies. Nous ne connaissons pas un autre nom que celui qui règne. Nous ne connaissons pas un autre nom que celui qui règne. Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne papa Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne papa je veux une autre dimension de toi, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher.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 La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Nous ce allons. Temps de prière, nous allons donner un sujet assez particulier. Nous allons prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous allons demander à Dieu d'éclairer les dirigeants. D'apaiser les cœurs, afin qu'il y ait que sa paix à lui, qui règne sur la Côte d'Ivoire. Prions le Seigneur. Dieu de gloire éternel tout-puissant, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous prions pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous prions pour que tu étendes ta main sur la Côte d'Ivoire. Seigneur, que la paix règne dans ce pays, que la paix demeure dans ce pays. Seigneur, nous prions qu'il n'y ait que la paix dans notre Côte d'Ivoire. Seigneur, les gens annoncent, des hommes de Dieu annoncent qu'il y, qu y a des troubles à l'horizon. Mais Seigneur, nous prions ce soir que tu en ennules tout État de, de coup d'État, Seigneur, que tu ennuies tout bang, bang, comme on dit, dans notre pays. Seigneur, qu'il n'y ait que la paix. Seigneur, que la paix dans notre pays. Nous prions que la Côte d'Ivoire soit le pays que nous avons connu entre-temps. Que la Côte d'Ivoire soit le pays du président Oufoué Boigny. Qu'aucun esprit, aucun effet de coup d'État, aucun effet de quoi que ce soit, ne soit dans les cœurs des Ivoiriens. Seigneur, permets-nous de travailler. Permets-nous de vivre dans ce pays. Oh Seigneur, nous prions que pays, notre pays soit loisiste de l'Afrique. Ô oh Père, nous prions que tu éloignes tout esprit de malédiction, tout esprit de guerre, tout esprit de n'importe quoi de notre pays. Ô oh Père de gloire éternelle des armées, je crie à toi que tu te manifestes ce soir. Ô oh Seigneur Jésus, fais mentir les détracteurs. Seigneur Jésus, fais mentir tous ceux qui sont jaloux de notre pays, Seigneur Jésus. Seigneur, Dieu, le Dieu qui nous abonçoit. Alors Seigneur, nous prions que ta main soit son tu la du d'Ivoire. Nous prions que ta main soit sur notre pays. Nous prions que ton nom, soit sur notre pays. Oh, je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Bénis sois-tu, Père éternel tout puissant. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père éternel tout puissant. Merci, Seigneur Jésus. Bénis tu Père. Merci, Seigneur Jésus. à toi, Père éternel tout puissant. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père éternel tout puissant. Merci, mon Dieu. Sois confondu maintenant. Au oh, nom puissant de Jésus, que par nous ta présence, Seigneur mon Dieu, tu consumes, Père éternel, tout esprit qui se lèvera, tout esprit de guerre, tout esprit de justice, Père éternel, soit détruit maintenant. Au oh, nom, glorieux de Jésus, mais que ton esprit nous apporte maintenant la paix. n'oubliez pas que là où, esprit, là où est ton esprit, là où est ta liberté, Seigneur mon Dieu, parce que tu es là, nous avons la liberté, nous sommes la, libres, Seigneur mon Dieu, que, seigneur, que seigneur, la guerre maintenant, Seigneur mon Dieu, soit maudite, Seigneur, dans ce pays. Nous la guerre ce pays, nous vers Père ciel que ciel souffre. La moitié maintenant dans votre maintenant de que l'ennemi a, a, a, a, a, a, a que le Je prie, je parle à terre. C'est le cas du Ce soir, tu as fait de tout guerre. Tu as fait tout ce qui Tu as fait tout ce C'est le cas Je parle. Je parle au nom de Jésus. qui Sois avalé maintenant Shinsley. par toi Sois avalé maintenant par toi Au nom de de Jésus Que tout ce qui la est glorifié, Que tout ce qui, qui est glorifié de toutes les actions Les deux positions de ce pays maintenant. Soit avalé au nom de de Jésus Père je prie que par ta puissance Par ta présence, sois maintenant roi de gloire Je opères spirituellement, Seigneur mon Dieu Que le monde spirituel entende notre voix Que le monde spirituel entende notre voix Et sache maintenant que dans ce pays au nom glorieux de Jésus. Nous envoyons maintenant le feu. Nous envoyons maintenant le feu. Nous envoyons maintenant le feu. Dans le nom glorieux de Jésus, Christ de Nazareth, ce soir, nous sommes libérés de tout lien de guerre. Nous bénissons la fais. côte d'Ivoire, chaque jour la vie et la force de pouvoir de la langue. Alors partez paroles de nos cœurs. Nous bénissons la côte d'Ivoire, nous bénissons la côte d'Ivoire. La côte d'Ivoire, la côte d'Ivoire, la côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. La côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. La côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. La côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Bénissons Merci mon Dieu, dit, gloire à toi, toi dit, à de Merci Seigneur de Amen. Amen. Un autre sujet, on va prier pour les familles de toutes ces personnes qui sont connectées ce direct. On va prier pour les familles de toutes les personnes qui sont connectées à ce direct. Nous allons déclarer des paroles positives qui vont impacter leur vie. Le succès, la joie, la paix, la santé. La, la réussite de tout ce que fait dans, la, dans le nom de Jésus. Amen. Prions. prions le Seigneur Père éternel. Je prie que toutes les personnes qui sont connectées au travers de ce bébé, oh, Seigneur Jésus, nous prions pour toutes Mère, Mère, les personnes. Mère, sont Mère, oh Mère. oh, Mère, oh Mère. Mère, Seigneur, que Mère, le Dieu que nous sommes, que l'éternel des armées, le Dieu de compassion, le Dieu des orphelins, le Dieu des vœux, que ce Dieu-là se souvient de toutes les personnes qui sont connectées entre toi. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es le Dieu toi qui les oh oui, c'est toi, toi qui nous as donné la vie, la vie, vie Jésus. De Seigneur Jésus. Seigneur, sèche-le là. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu la veuve, Seigneur Jésus. Console-la, Seigneur Jésus. Abîme tous ceux qui ne peuvent pas se faire connaître. Seigneur, se croyez. Seigneur Jésus, pour cette famille. Personnes les qui les sont, sont connectées en ce soir. Bénis, oh, je bénis ton nom. Ce soit, seigneur, seigneur, seigneur, seigneur Jésus. Oh, ton je, je bénis ton nom ce soir, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom, ce soir, Seigneur Jésus. Oh gloire à toi, Père éternel. Merci Seigneur Jésus. Que bénis ce qui est beau, Merci Seigneur. Que tout ce qui est mon Seigneur, mon Dieu. Merci, merci Seigneur Jésus. Béni toi, tu Père. Te te te merci Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père Éternel. Merci pour ta parole. Gloire toi. Gloire à toi. Gloire à Dieu. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. toi. Gloire à toi. toi. Au toi. À que tu témoignage, témoignage de qui tu es, ce qui rend témoignage de qui tu es, quelque quelquefois, Seigneur, les difficultés qui rencontrent, que ces difficultés s'ablissent devant ton nom maintenant. Au nom de Jésus, que ces difficultés maintenant plient, pardon, et disparaissent. Au nom de Jésus, parce la fin de la ils rendront témoignage de ton nom. Ils rendront témoignage de ton nom. Ils rendront témoignage de ton nom. Ils rendront témoignage de ton nom. Que les difficultés financières maintenant soient brisées. Si les difficultés soient brisées, qui, est stress, est Seigneur, mon Dieu. qui prenait leur esprit, qui prenait leur temps, qui les prenait, Seigneur, mon Dieu, ce soir est brisé au temps de Dieu. Le Dieu du miracle se manifeste. Il rencontre ce soir le Dieu du miracle. Il rencontre ce soir le Dieu de miracle. Il rencontre ce soir le Dieu de miracle. Merci parce que ta main est posée sur leur vie. Merci parce que tu ne les abandonnes pas, tu ne les laisse pas. Et tu es présent, Seigneur, mon Dieu. Tu es puissant, Seigneur, mon Dieu. Tu es le merci, Dieu grand, oh, cette grandeur, Seigneur, mon Dieu. Même la merci, Seigneur, que moi, j'imagine, tu es plus grand que cela, merci, Seigneur, Seigneur, mon Dieu. Alors parce, parce que tu es grand tu te souviendras tu tes tu sais, souviendras merci seigneur je te bénis de tes oui, Seigneur prier. Nous allons prier particulièrement pour celle-là même qui a ouvert cette page. Nous allons prier pour Georgette Zamblé qui en cette année est beaucoup éprouvé Après le décès de son époux, le décès de son bel-oncle, aujourd'hui c'est le décès de son papa. Nous allons prier que le Dieu, son Dieu la même qui qu'elle prié, se souvienne d'elle, qui sèche ses larmes qui coupe ce pont de la mort dans sa famille, Amen. qui lui donne des de vivre la joie, qui lui donne maintenant, j'ai dit pour rigoler, il a envie qu'elle devienne président de la république maintenant, parce que nous disons que nous avons un Dieu jaloux, il, on veut qu'on qu se reconnaisse en lui, on manifeste en lui, qu'on qu le témoigne, c'est bon, elle a trop pleuré Seigneur, manifeste-toi maintenant, montre-nous ce que tu veux nous montrer, par cette épreuve, nous bénissons ton nom ce soir, prions le Seigneur, Nous bénissons ton nom Seigneur Jésus, gloire, gloire à toi Père éternel tout gloire puissant, merci mon Dieu, gloire à toi Père éternel, Seigneur, nous prions que tu te manifestes dans la vie de Tata Georgette. Seigneur, nous prions maintenant que tu sais là, que, tu que, que Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous, nous, nous pensons nous nous que c'est la dernière, c'est le dernier mot. Oui Seigneur lui Jésus, lui maintenant permets à cette dame de s'épanouir, Seigneur Jésus. Permets à cette dame de s'épanouir, Seigneur Jésus. Oh oui Seigneur, montre-nous maintenant, montre-nous ce que tu veux faire d'elle. Oui Seigneur, tu as un plan pour elle, tu as un plan pour elle. Oui Père, tu as un plan pour elle. Maintenant, le moment est venu de nous montrer, je nous montre le lien, le, le plan que tu as pour elle, Seigneur Jésus. Si c'était des faits de sorcellerie, Seigneur Jésus, oh Seigneur, Et tu les je brises, je brises je dans les, les fins de sa famille je à boire là. Le je bénis ton Seigneur, nom parce que tu es le Dieu puissant. Je crie, Seigneur, que tu te manifestes maintenant dans la vie de Tata Georgine. Oh Dieu puissant. Éternel de gloire, tu te manifestes. Oh béni soit Père de gloire. Seigneur, je prie à toi ce soir que tu arrêtes, tu arrêtes maintenant cette sacrate de mort, Seigneur Jésus. Tu arrêtes maintenant la balance de mort dans sa famille. Oh, libère maintenant sa vie. Libère maintenant sa vie, Seigneur Jésus. C'est celle-là, mon Père de gloire. C'est celle-là, mon Père de gloire. Je bénis, Seigneur Jésus, ton nom. Oh, béni sois-tu, Père éternel. Merci, mon Dieu. Oh, toi, le Dieu de gloire, tu es le Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Dans ton nom puissant, Seigneur Jésus. Lorsque tu as allé voir Lazare, Seigneur, qui était mort, et que tout le monde était en train de pleurer, tu as dit, Seigneur, mon Dieu, que Lazare n'était pas mort. Que Lazare était en train de dormir. Mais père il le que tu as fait pleurer auparavant. Mais lorsque tu es rentré, Seigneur mon Dieu, tu as permis à Lazare de ressentir, Seigneur vivant, alors roi de gloire. En ce monde, Seigneur, les gens pensent qu'ils l'ont abattu. Ils pensent que père et ils l'ont eu. Ils pensent qu'ils l'ont gagné. C'est faux. qu'elles disent, Mais ce soir, tu nous annonces, Seigneur, pour elle, qu'elle nous sortira, Seigneur, comme Lazare. Tu nous et tu nous et Seigneur, du sépulcre des morts. Oh, béni soit Tu père et tout tout ce qui est pas Tristesse, dépression dans son cœur, Seigneur. Ce soir est brisé. Au nom puissant de Jésus. Oh béni sois-tu, Père éternel. Nous coupons les liens de la Nous Oh merci de mon, de mort. Mort. Nous bénis mon Dieu. Béni sois-tu, Père éternel tout puissant. Oh je Seigneur, je Seigneur je je tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu puissant pour te manifester, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu puissant pour te manifester, Papa. Oh, gloire à toi, Père éternel tout puissant. Merci mon Dieu. Béni sois-tu, Père éternel tout puissant. Oh, je bénis. Je bénis ton Seigneur Papa. Oh, gloire te soit rendu ce soir. te soit rendu en ce soir. Gloire te soit rendu en ce soir. Oh, ce soir. Gloire te soit en ce en ce soir. Gloire ce soir. en Mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Elishama. Elishama, Elishama. Mon Dieu m'entend toujours. Mon Dieu répond toujours, son nom c'est Elishama. Chama. quand j'ai crié mon dieu m'a entendu mon dieu répondu. m'a répondu son nom c'est C'est oh, oh, oh. Mon Dieu m'entend toujours oh, oh, oh. Mon Dieu répond toujours oh, oh. Son nom c'est Elie Mon Dieu m'attend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom c'est Elishama, Elishama. Qui oh, rentre, le roi des gloires Qui rentre, des des gloires. Qui, rendira, qui, rendira, qui rentre, qui rentre C'est le Seigneur, de le Dieu de l'univers C'est lui le roi des gloires Sois béni Sois, Sois béni, toi qui viens Tout rayonnant de ta bonté. Hosanna, au plus haut des cieux, sois béni, sois béni. des gloires ah, vous, à qui rentre le roi des gloires de c'est le seigneur dieu le de l'univers c'est lui, lui le, roi le roi des gloires qui est ressuscité chez toi je bénirai Tu sais oufer oh salut. De louange pour la fin. On est pratiquement à la fin. Nous sommes, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous allons faire une louange, mes enfants et moi, pour dire merci à Dieu pour ce moment, merci pour ces, pour cette heure dans sa présence. Nous disons merci à tous ceux qui ont été connectés. Nous pensons que tout le monde a été béni durant ce moment de prière. Je bénis, je bénis le nom du Seigneur, ce Dieu en qui nous avons foi, nous lui disons merci, merci, merci, merci. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux, la faveur d'en haut.